Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau top 25 Cette fois-ci on va parler des mangas vu que dans le précédent épisode on avait parlé des animés On perd pas de temps, c'est parti On commence avec le numéro 25, Shaman King Un des premiers mangas que j'ai lu quand j'étais très jeune Parce que c'est très vieux maintenant Qui parle donc d'une personne qui rêve de devenir le Shaman King Le meilleur shaman, de pouvoir fusionner avec les esprits pour obtenir leurs compétences C'est un peu bordélique, un peu fou dans ma tête Mais comme ça fait partie des premiers mangas que j'ai lus, J'ai préféré quand même le mettre dans, dans, dans le classement Pour rappel, ce classement est subjectif C'est à dire c'est mon avis vous, vous pouvez mettre le vote dans les commentaires, votre top. En numéro 24, je mets Lovina. Alors, c'est un manga pour Nana. va y en avoir quelques-uns. Parce que bah, j'ai découvert le manga aussi grâce à des filles qui aimaient le manga. Donc, du coup, quand j'allais chez des copines, amies, filles, etc., et qu'elles avaient des mangas, et que je me faisais chier, parce que les filles, ça me à la coiffure, les barbies. Non, je déconne. Et bah, je lisais en fait des mangas. Pour filles, c'est bon pour la culture et Lovina en fait partie. Lovina, ça raconte l'histoire d'un personnage qui se retrouve dans une auberge de jeunesse où il y a principalement des filles et donc ça crée des petites péripéties, des petits trucs marrants. Moi, ça m'avait bien fait rire à l'époque, donc voilà. En 23ème position, on a Vampire Knight. Alors là, c'est pareil, petite anecdote, je sortais avec une fille qui aimait ce manga. Donc du coup, j'ai lu ce manga pour m'y intéresser. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour les filles euh. ça raconte l'histoire d'une étudiante qui est surveillante le soir puisque la journée il y a des élèves normal dans une école et le soir il y a des élèves vampires et donc elle doit surveiller un petit peu tout ça Les petites histoires amoureuses etc c'est bien sympathique pour les filles n'hésitez pas si vous connaissez pas Numéro 22 on a step Up Love Story et là je vais passer par un gros pervers mais le petit style en taille un peu mignon gentil et comme ça ça me fait plus à l'époque l'histoire d'un mariage entre guillemets arrangé comme ça se fait souvent au Japon en mode toi tu te marieras avec elle et voilà ben ça part un petit peu en découverte du sexe et compagnie et j'ai beaucoup aimé, et le chat qui fait une roulade En numéro 21, je vais pas du tout me faire des amis On a One Piece Alors c'est pas que One Piece est un mauvais manga hein. Loin de là, j'aime bien l'anime Même s'il est un peu long par moment. allez voir le top 25 des animés Je veux souvent dire ça, allez voir le top 25 des animés Mais en fait je n'aime pas trop le style de dessin des Oda hein. C'est mon avis, c'est ce que je pense J'aime pas trop, je trouve que c'est un peu le fouille Un peu bordélique donc voilà, voilà pourquoi il y a cette place-là. Numéro 20, Monster Museum, ou Musum, ou musum je sais pas comment on dit, où il y a des personnes mi-animal, mi-humain, bon, et c'est que des femmes, <rire> pour l'instant de ce que j'ai lu, parce que le manga est encore en cours, et grosso modo, il y a des histoires un petit peu pas sexuelles, mais euh, des approches romantiques, amoureuses, et... Euh... La protection des animaux, en fait c'est proche de la protection des animaux, c'est pour ça que j'ai bien aimé le manga. En numéro 19, on a Nana, qui fait partie aussi des premiers mangas, je crois même que c'est le premier manga que j'ai lu euh, pour fille avec un autre qui arrive plus tard. Qui raconte euh, l'histoire de Nana, une chanteuse et d'une autre fille qui s'appelle Nana. Mais Alors là, mes souvenirs sont très vagues parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas lu. Et il euh, y a une chanteuse, il y a une groupie, il des péripéties d'histoire morose, etc. Je me rappelle que le manga était très bien, j'en ai un très bon souvenir, donc il méritait d'être dans ce stop. Numéro 18, euh, Belzebub. Le fils du diable est recueilli par un jeune qui sait se battre à peu près et il doit le protéger et ça va lui créer plein d'emmerdes. Voilà, je ne vais pas vous spoiler non plus. C'est un manga qui est assez connu mais dont personne ne parle étonnamment. Donc euh, je vous le conseille pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Numéro 17, Tsubasa Reservoir Chronicle. Alors faut savoir que Gamma j'aimais bien regarder M6 parce que sur M6 il y avait carte Captor Sakura. Et en fait par un heureux hasard, j'ai découvert qu'il y avait Tsubasa Reservoir Chronicle et en fait j'ai appris que les créatrices de, de Sakura et de Resident Evil Chronicle étaient les mêmes, c'est Clamp, des mangaka filles, je sais pas comment on dit en féminin, mais qui grosso modo ont créé un univers où un petit peu tout est mélangé, dont Tsubasa Resident Evil Chronicle, Triple X et euh, Sakura Card Captor. Ils gardaient un petit peu les mêmes personnages et ils les remodelaient en fonction des univers, et j'ai trouvé ça super en fait, Tsubasa Resident Evil Chronicle. C'était euh, l'histoire de, de Sakura qui grosso modo a subi je sais plus un choc je sais plus trop ce qui s'est passé et il voyage de monde en monde à la recherche des plumes de Sakura pour lui faire retrouver la mémoire. Et c'était super mignon, super sympa, su et pas mal, j'ai bien aimé les personnages aussi. Numéro 16, Toriko, alors Toriko c'est parce que comme dans l'anime j'ai trouvé ça sympa, rigolo, ça mélange un petit peu la cuisine etc. Et c'est le seul manga de cuisine qui est dedans parce que la cuisine je préfère la regarder que la lire. Ou la manger. Numéro 15, My First Love, euh, là aussi un petit peu un euh, manga pour filles. Je ne sais même pas si on peut dire manga pour filles, quoi. Un manga un peu triste, euh, avec une histoire d'amour en fait, on suit un jeune qui a un petit problème au cœur et qui se fait opérer et on ne sait pas encore s'il va vivre ou pas au-delà de ses 20 ans. Et ça suit une histoire qui est assez proche de mon histoire personnelle. Du coup, ça m'a touché tant jeune et j'ai suivi le manga jusqu'au bout. Je vous le conseille aussi si vous aimez l'histoire un petit peu romantique et triste. Numéro 14, Death Note. Alors même si j'aime beaucoup l'animé, je suis pas trop fan du manga. Il y a beaucoup à lire. J'aime bien lire, mais pas trop. <rire> donc voilà, après, l'histoire de Death Note est géniale. Donc il mérite sa place dans, dans, dans ce stop quoi. Numéro 13, Blood Lab. Là, c'est un monde un peu fantastique où il y a des créatures... Euh, du style vampire, loup garous tout ça, donc j'ai grave kiffé euh, l'ambiance et l'univers. Et il y a une humaine qui se retrouve là-dedans, et il faut soit la protéger, soit la bouffer. Il y a plein de, de personnages qui sont assez sympas, avec des quartiers, euh, le quartier des loups-garous, le quartier du vampire, enfin plein de créatures euh, connues comme les momies et autres, et j'avais lu je crois jusqu'au tome 10 ou 12. Et là je suis en, train de, en fait en train de continuer à le lire et j'apprécie toujours autant. Numéro 12, Manazo Windows, un manga que j'ai découvert totalement par hasard et dont je suis tombé totalement en kiff. Un jour un lycéen passe devant une fenêtre et il se trouve qu'en fait c'est lui né dans le futur. Et il faut qu'il fasse des choses sinon ça va être la merde pour son futur. Et donc il va essayer de changer son futur avec son lui futur. Et chaque conséquence qu'il va faire dans le présent aura des répercussions sur le futur. Et je trouvais ça sympa. Voilà, et là le manga est encore en tour. En... Le manga est encore en cours et j'attends avec impatience le tome 3. Et à chaque fois que je demande ils l'ont pas en librairie, il est toujours pas sorti en France, mais bougez-vous le cul. Numéro 11 Fruit de basket. Je vous avais dit qu'il y avait un autre manga pour filles que j'avais lu quand j'étais plus jeune qui faisait partie des premiers mangas que j'ai découvert. Donc il y avait Nana et Fruit de basket. Et Fruit de basket pourquoi j'ai découvert, j'ai est avant Nana, pourquoi il est avant tout ça, même avant One Piece. Alors attention, il y en a, il a dit, oh, One Piece, c'est subjectif, je le rappelle à nouveau mais si j'ai dit au début de la vidéo. La Fruit de basket ça a été vraiment le manga où je me suis dit, ah on peut tout prendre et faire un mélange et créer un truc un peu chelou. Ok, donc du coup, c'est euh, une fille qui se retrouve dans un dans une maison avec les des personnes qui peuvent se transformer en signes du zodiaque chinois. Alors pas le signe du, du zodiaque comme on connaît la Vierge, tout ça, c'est plus dans Fairy Tale. Mais euh, dans le sens, le chien, le rat, le singe, etc. Et c'était vraiment cool, parce que j'ai trouvé ça super drôle de voir les situations. Et en fait, on continue le manga en se disant, qui va être tel euh, tel signe chinois Et quel personnage correspond au nôtre Moi, personnellement, je suis singe. N'hésitez pas à dire ce que vous avez dans les commentaires, c'est rigolo. Euh, numéro 10, détective Conan. Alors là, j'aime autant le manga que l'anime. Du coup, ben bah, voilà. Puis c'est un manga qui a énormément de tomes. Chaque tome, c'est une affaire à résoudre. Je pense que j'ai pas besoin de vous résumer l'histoire, mais on sait jamais. C'est l'histoire d'un détective super connu qui, un jour, on lui fait boire une potion, il devient enfant. Et de là, il continue à résoudre les crimes. Parce que son oncle... Euh Ouais, c'est même plus si c'est son vrai oncle, en fait. il y a tellement de tomes, Mais il faut lire Détective Conan, si vous aimez bien les trucs détectives, C'est mon cas. Allez, on rentre dans le top 10. Et là, en 9ème position, on a Full Metal Alchemist. Alors, je sais que j'avais dit pour les animés que j'aimais pas les Brotherhood. Et même si je sais que le manga suit les Brotherhood, j'aime beaucoup, en fait, le manga papier de Full Metal. Je trouve les dessins super beaux. J'aime bien l'ambiance, l'univers qui s'en dégage, en fait, quand on le lit. Euh, le ressenti. Donc voilà, il est en 9ème position. 8ème position, Triple X, Olic. Bon... <rire> Là, vous vous rappelez de Clamps, ce qui avaient fait Tsubasa à réservoir Chronicle, ainsi que Cardcaptor Sakura. Ben là, c'est à peu près le même... C'est les mêmes créateurs, en fait, mais dans un autre univers. Et en fait, Triple Olix, c'est l'univers d'un majordome. Et en fait, on... Le majordome. Ouais, on va appeler ça un majordome pour grossir le truc, pour que ce soit plus simple, pour que vous puissiez comprendre. Et il est le majordome d'une sorcière qui permet justement au personnage de traverser les mondes en mondes. Et il euh, y a des... Oh, je me rends compte qu'en fait avec la caméra, ça fait bizarre avec mes doigts quand je fais comme ça. Et en gros, en fait, en faisant ça, euh, en étant d'homme là, il va pouvoir croiser en fait tous les personnages des autres univers de Clamp. Et c'est un petit peu le, le fil conducteur de tous les autres univers. Donc j'ai beaucoup aimé Triple X League, sans compter qu'il y avait des phrases magnifiques. Euh, vous savez, dans les couvertures qui se replient sur le manga papier, sur le côté, il y a toujours des petites phrases. Et il y avait des citations... des perles. Numéro 7, Root End. Root End, uh, root end, je sais pas comment on dit, je sais, pff, moi l'anglais. C'est un manga que j'ai découvert très récemment et que je suis en train mais, de bouffer à une vitesse. Je viens de terminer le tome 2, j'ai encore le 3, 4, 5, je, je, c'est un truc de fou. En fait, Je pense pas avoir un coup de cœur comme ça pour un manga, je pense qu'avec l'âge, je cherche des mangas un peu plus matures et il en fait partie. Si vous aimez Dexter, ça va être un peu dans le même style, sauf que là on va suivre non un détective, mais ceux qui sont nettoyeurs des scènes de crime. Il va essayer de résoudre les mystères et les crimes. Alors qu'il est nettoyeur de scènes de crime, du coup c'est très intéressant, on peut faire le parallèle donc, avec plein de séries dans ce style là, comme Dexter, hein, ce que je viens de dire Et euh, l'ambiance et le dessin, j'adore, mais en ce moment je sais pas, j'ai un truc avec les détectives, donc du coup il est dans ce temple là Numéro 6, Dragon Ball, bon bah voilà, Là, je pense que là, à partir de là, maintenant ce qu'il y a dans le top, à part peut-être un ou deux, je vais pas dire euh, J'ai le top sous les deux, c'est pour ça que des fois vous me voyez baisser les yeux, je vais pas dire euh, l'histoire parce que je pense que les mangas sont assez connus mais bon, si jamais Dragon Ball, euh, voilà, ça regroupe Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, je regroupe tout, là. Hein. Pareil pour, euh, je sais pas si j'en ai dit d'autres, qui ont des déclinaisons. Non, j'en ai dit aucun autre, mais ceux qui vont arriver après ont des déclinaisons, et je regroupe tout. Mais là, pour Dragon Ball, ça va de Dragon Ball à la fin, de Dragon Ball Z, du coup, voilà, c'est un manga coup de cœur, c'est mon, mon animé manga préféré. Mais là, j'essaie de résumer, c'est-à-dire euh, dans le sens, quel meilleur manga que j'ai lu voilà, Dragon Ball n'est pas le meilleur manga que j'ai lu, mais c'est un manga que j'aime énormément. Numéro 5, dans le top 5, Bleach. Là aussi, comme Dragon Ball, c'est un manga que j'aime énormément, j'aime énormément l'anime. Pas besoin de vous raconter l'histoire de Bleach, hein, sinon, euh, prenez le tome 1, maintenant les trois bleus, pas cher du tout, c'est un vieux manga qui est terminé. Mais voilà. Numéro 4, Fairy Tail. Et là, c'est un coup de cœur, quand j'ai découvert ce manga, j'ai découvert un univers que j'ai grave kiffé, et c'est juste parce que ça a été un coup de cœur en fait. Je crois que dès que j'ai découvert le manga, j'ai acheté les 12 premiers tomes en... Je crois que quand, quand j'ai découvert le manga, ils en étaient au tome 10 en France. J'avais acheté 10 premiers tomes et après j'attendais les autres avec impatience. Au bout d'un moment, j'ai lâché. Mais on fera une vidéo spéciale à chaque fois pour chaque manga avec l'explication de qu'est-ce qui va pas dans le manga ou dans l'anime. Numéro 3, GTO. Bon bah voilà, GTO, pareil, manga coup de cœur, l'histoire de Nizuka, hein, le professeur, etc. C'est un manga préféré, animé préféré. Voilà, mais pareil pour Young GTO, pareil pour GTO quand il est... Ah, je sais plus, les Shonen 14 Day, etc. Je les ai là-bas dans la collection. Hop, suivez mon doigt. Touk, touk, touk. Numéro 2, 20th Century Boy. Ça, pareil, c'est un manga que j'ai découvert très tardivement. Et en fait, pourquoi il est deuxième Parce que c'est la première fois quand j'ai lu un manga que je me suis dit on peut raconter autre chose que des scènes de Baston à Dragon Ball. C'est le premier manga que j'ai lu qui m'a fait découvrir un autre univers et une autre façon de raconter une histoire au travers du manga. Quelque chose de sérieux. Avec quelques moments drôle, etc. Mais c'est une histoire géniale pour ceux qui ne connaissent pas. C'est des jeunes qui écrivent comment ils voient leur futur dans, sur une feuille de papier. Ils mettent ça dans une boîte. Ils enterrent la boîte. Et euh, je crois 10-15 ans plus tard, tout ce qu'ils ont écrit se réalise. Et ils ont oublié la plupart bah, quest ce qu'ils ont écrit. Et donc le but, ça va être de retrouver cette boîte, mais qui a disparu. Et j'en dis pas plus sans spoiler. Et c'est un manga génial. Et en première position, on a un anime que j'aime pas du tout. Mais que j'adore le manga parce que c'est le tout premier manga que que, que j'ai lu en sachant que c'est un manga et que j'ai dévoré jusque la fin, même si la fin, je n'ai pas été spécialement fan, il s'agit de Naruto Parce que Naruto, c'était le manga dans lequel, je crois, que j'ai bercé pendant deux ans non-stop à bouffer que du Naruto, aussi bien l'anime que le manga. Quand l'anime prenait de l'avance, j'achetais les mangas. Quand le manga avait du retard, etc., je rachetais l'anime à fond. J'ai tout suivi, même les scans, et après derrière, je rachetais. C'était un truc de fou. Naruto, c'était ma Bible. Ma Bible, pour moi, ma Bible je ne vivais que pour Naruto pendant toutes mes années de collège. Du coup, ben, Naruto a sa première place, même si c'est pas mon manga préféré, à mes yeux, il restera premier dans le sens où c'est grâce à Naruto qu'aujourd'hui, j'aime le manga en fait. Même si j'ai lisais Dragon Ball étant petit, j'avais pas encore conscience que c'était un manga et pour moi Dragon Ball restait un dessin animé. Quand j'ai compris ce qui est un manga, ça a vraiment été Naruto qui a été l'élément déclencheur. Bref j'espère que cette vidéo vous a plu, moi j'ai pris énormément de plaisir à la faire Même si ça a été très tumultueux de pouvoir faire un top Parce que j'ai dû faire une petite liste sur, euh, sous Excel Et j'en suis arrivé à plus de 100 mangas que j'ai lu Et de là il m'a fallu faire un, un top 25 Donc j'ai dû éliminer un petit peu Et euh, j'ai voulu parler aussi des mangas qui m'ont le plus marqué Mais ça on y viendra quand je... on va faire les vidéos au détail de chaque manga Et d'ailleurs après cette vidéo je vais essayer d'en tourner une Et je pense que, le... petit spoil pour ceux qui ont vu auront voulu rester jusqu'à la fin de la vidéo. On va faire une petite vidéo sur Tell. Pourquoi Feritel me gêne <rire> Ça va être compliqué. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher le petit pouce bleu et touti quanti. J'aime bien dire touti quanti. Je crois que c'est mon mot du moment. J'ai toujours un mot du moment. Pour ceux que ça intéresse, la semaine prochaine, je serai à Nancy parce qu'il y a la... Animest qui se déroule à Nancy et j'y serai tout le week-end avec Secretary et tant d'autres. Donc n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou si vous m'avez reconnu ou si vous suivez la chaîne. Bisous à tous et portez-vous bien. A bientôt